Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Si l'innovation est un domaine essentiel au développement de toute économie, nous devons rester attentifs à ne pas nous éparpiller ni à privilégier un domaine en particulier. Si les domaines du textile, de l'agroalimentaire, de l'abonnement et agencement intérieur, vitivinicole et agricole sont évoqués, ils le sont malheureusement à la marge, alors qu'ils représentent des domaines à fort potentiel d'innovation, notamment pour le textile. Votre majorité a choisi de privilégier le numérique. Il ne faut pas oublier que le numérique, ou informatique pour revenir aux sources, fait partie de nos vies et de celles des entreprises depuis plusieurs décennies. Adapter l'économie au numérique afin d'établir la transition manquée par les moyennes et petites entreprises, et surtout par les artisans, oui. Multiplier les start-up qui pour beaucoup surfent sur des modes et dont les projets n'aboutissent que rarement, non. Après la mode des applications, puis des objets connectés, voici venu le temps de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui semble être devenue le nouveau mot clé pour décrocher une subvention est mise à toutes les sauces. Juste pour l'anecdote, de nombreuses sociétés utilisent de la main d'oeuvre à bas en la faisant passer pour de l'intelligence artificielle. Je vous invite à vous rendre sur un site madagascar.com où il se revendique leader français de l'intelligence artificielle. Pour en finir sur le numérique, au vu de nombreuses start-up associées à de multitudes de dispositifs, nous aurions aimé avoir une synthèse de ces subventions en annexe afin de pouvoir mieux juger la valeur des projets retenus. Je voudrais simplement revenir sur deux autres domaines évoqués, la méthanisation qui pour notre groupe représente un enjeu majeur et le traitement de l'eau. Nous le savons, l'eau est de plus en plus polluée et son traitement classique ne suffit plus pour garantir une eau de robinet saines que l'on voudrait, que voudrait pardon, à cause de la présence de substances chimiques surtout liées aux médicaments. Il existe pourtant des solutions les stations d'épuration n'ont aucune obligation et n'existe aucune aide pour inciter à l'installation de ces stations. Nous voterons donc pour ce budget en restant vigilants sur, les, sur le concret et pas sur les modes. Je vous remercie. Brigitte